Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder comment euh, utiliser euh, le, le debugger, donc euh, dans CodeBlocks, euh, afin de, de comprendre un peu mieux le fonctionnement d'une fonction euh, récursive. Alors pour être au clair, hein, donc ce qu'on cherche à faire c'est calculer la somme des nombres de 1 à n, par exemple s de 4 c'est égal à 10. Pour faire ça, on le fait en s'appuyant sur une formule de, de récurrence mathématique, euh, s de 0 ça vaut 0 donc euh, quand n vaut 0, et quand n est supérieur à 1, on dit que S de n c'est égal à n plus S de n moins 1. Pour faire ça, on a mis euh, ce calcul euh, de manière euh, récursive, on fait ça avec une fonction qu'on appelle sumRec, qui prend en argument le nombre n, et qui nous donne en sortie le résultat. Alors nous on va regarder avec le débugger ce que ça nous donne notamment à ce niveau là hein. donc on a euh, on a notre main dans notre main on saisit un nombre et euh, on ajoute euh, on va on va afficher le résultat euh, avec ce, ce calcul là donc euh, on va faire un, un exemple de fonctionnement donc avec 4 on lui donne 4 ça nous donne 10 donc ça, jusque là tout va bien donc ça veut dire que ici quand on le fait avec 4 le valeur, la valeur de 4 elle est mise ici 4, il n'est pas égal à 0, donc on fait ce qu'il y a derrière. Euh, donc on fait le return, donc return de 4 plus somme de 3. ouais mais on, on se rappelle. Donc là, on va on va regarder avec un, un débugger un peu comment ça se passe. Donc on va commencer par mettre un point d'arrêt ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand cette fonction euh, récursive, elle est appelée, on veut s'arrêter ici pour voir, euh, pour voir ce qui se passe. Donc on va lancer le débugger pour euh, regarder comment ça se déroule. Donc là, on nous demande euh, 4. Donc on, ça se passe ici, c'est avant euh, l'appel. Hein. Donc euh, on y va, on met un 4, on fait entrer. Donc on revient sur la fenêtre principale de code blocks. Donc on est euh, on est euh, ici. Donc on nous dit que voilà la, la, la somme rack qui est fait avec l'appel NB qui vaut 4. D'accord euh, NB vaut 4. Et on est en, en ligne 16. Cet appel, il a été fait depuis la ligne 11 du main. Donc, la ligne 11, c'est celle. Hop, je décale un petit peu la fenêtre. Voilà, c'est celle qui est, qui est ici. Hein. Alors, pour faire ça, donc, on va on va aller voir un petit peu plus loin comment s'exécute le code. Hein. Euh, donc ici, on a la pile des appels dans le main on appelle sumrec et euh, dans sumrec on est en ligne 16 donc on va aller avancer d'une ligne pour voir ce qui se passe alors pour faire ça, pour avancer d'une ligne donc c'est line, c'est f7 d'accord, ou alors on peut utiliser la petite icône qui est ici donc on va avancer d'une ligne donc est-ce est que NB vaut 0 ben NB vaut 4, donc c'est faux donc on se retrouve à faire ça pour calculer ça il va falloir qu'on retourne 4 plus rec de 4 moins 1 de 3 donc on, on y va, on fait ligne suivante qu'est-ce qui se passe et bien pour faire ça on fait à nouveau un appel à SOMREC donc en ligne 18 on fait un appel à SOMREC mais par contre cette fois-ci la, la valeur de NB vous voyez elle est, elle est égale à 3 donc on va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau contexte avec nb qui vaut 3 hein. euh, est-ce qu'il est égal à 0 Non donc on va se retrouver à faire à nouveau un appel return de 3 plus sumRec de 3 moins 1 donc on regarde ça next line voilà donc pour calculer pour évaluer cette cette, cette, cette ligne qu'est-ce qu'il nous faut Il faut qu'on fasse à nouveau un appel à sumRec mais ce coup-ci avec euh, la valeur de nb qui vaut 2. D'accord Donc en ligne 18, on fait à nouveau un appel à sumrec et on se retrouve euh, ici. Donc on refait à nouveau un appel, nb vaut 2, donc on va là, rebelotte, on refait un appel à sumrec avec nb qui vaut 1, on refait encore next line et on se retrouve encore avec un appel euh, à sumrec qui vaut... Euh, voilà. Alors ici, donc l'argument, il vaut 0, donc là, pour le coup... Euh, ce test il va être bon, donc on va retourner 0 donc la valeur de, de, de cet appel va être égale à, à 0 donc là on y va, donc on est bien sur euh, la prochaine ligne qui est exécutée c'est celle-là, et donc on y va hop, fin de l'appel la, donc on, on obtient bien la, la, la valeur 0 on se retrouve dans le contexte de l'appel avec nb qui vaut 1 donc, maintenant, on sait que euh, notre valeur, ça, c'est 0 plus 1. Donc, on va, on va dépiler aussi cet appel-là. On continue. Donc, l'appel est dépilé. On continue à faire euh, le dépilement. On va pouvoir maintenant calculer la valeur de, euh, de la somme avec NB qui vaut 2, puisque on connaît NB euh, quand NB vaut 1. Et on dépile, et on dépile, et on dépile. Et euh, donc, euh, suite à ça, on va donc pouvoir... Euh, effectuer, donc afficher le, le résultat est arrivé au bout de, de, de, de l'exécution. Alors, donc bah, ce qu'il faut retenir, voilà c'est ce empilement d'appels avec une variable locale qui peut prendre une, une valeur différente euh, au fur et à mesure des appels. Et une fois qu'on a réussi à, à atteindre le somme règle de 0 on va dépiler les appels pour euh, donner les valeurs au fur et à mesure. Donc, euh, bah voilà, on a réussi à regarder comment fonctionnait euh, notre fonction récursive donc, euh, avec notre debugger. Donc, sur ce, bah, je vous dis euh, merci pour votre attention. Euh, à bientôt. Au revoir.